Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour. Vous connaissez euh, la foire de Paris, vous connaissez la foire de Dillon en Martinique, ce sont de grands rendez-vous. Le salon Guadeloupe Expo débarque chez nous en Guadeloupe, ce sera au mois de mai prochain. Pour en parler ce soir, nous recevons Jean-Pierre Galis de GL Conseil, organisateur de ce grand rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Jean-Pierre Galis, quand on fait le comparatif, c'est vrai, on connaît à la porte de Versailles ce grand salon, de la Foire de Paris, euh, l'identique qui existe en Martinique depuis de nombreuses années euh, à Dillon et là la Guadeloupe, il manquait peut-être sans doute ce rendez-vous, j'ai envie de dire le, le salon des salons, pas forcément sur une thématique mais un salon qui pourrait ouvrir ses portes à monsieur et madame tout le monde ben c'est exactement ça, alors il faut savoir que la Foire de Dillon la, ça fait 32 ans qu'on qu le fait exactement pour le salon de l'habitat de Martinique on est à la 30 e euh, édition et évidemment, il y a le Covid qui nous a, oui. qui nous a fait perdre trois éditions, puisqu'on est resté bloqué, nous, les sociétés de l'événementiel, pendant deux ans et trois mois. Alors, en ce qui concerne le, le, la thématique du, de Guadeloupe Expo, ce nouveau salon qui sera le salon des salons, ça permet de, de regrouper en fait, plusieurs thèmes plusieurs thèmes sur un même salon et d'avoir une offre pour les visiteurs et les exposants beaucoup plus grande et beaucoup plus intéressante. L'idée c'est ça, c'est qu'en fait souvent les salons thématiques sont euh, concentrés sur euh, une thématique justement qui intéresse une partie de la population là vous avez souhaité ouvrir les champs pour que vraiment euh, chaque Guadeloupéen, Guadeloupéenne puisse venir et s'intéresser à tout ce qu'on va retrouver au Palais des Sports du Gosier. Exactement, alors il faut savoir quand même que les salons thématiques euh, de très poussé en fait c'est surtout du, du, du B2B ouais. donc c'est en fait ce sont des, des, des, des, euh, des trafics d'affaires euh entre professionnels, alors que nous, on veut, nous voulons être ouverts euh, sur ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire euh, faire des affaires avec euh, le consommateur final. Oui, c'est un peu l'exemple, vous le disiez, la Fort de Paris et, et, et 30 ans d'expérience sur la Martinique. Euh, justement, euh, souvent, les, les, les annonceurs, j'allais dire, les, les entreprises guadeloupéennes participent à ce rendez-vous en Martinique. Ils étaient demandeurs d'avoir un tel rendez-vous en Guadeloupe. Ben, en, en fait, ils étaient demandeurs aussi d'avoir notre savoir-faire, puisque nous, nous avons une approche de, de, des, des salons qui est, qui est différente d'ici. On met notamment un thème, un thème, et cette année, cette, pour cette première édition, le thème, c'est l'Inde, puisque nous avons quand même une communauté indienne qui est assez forte en Guadeloupe. Et c'est de mettre en avant toute cette culture qui fait, qui fait partie intégrante de la, de, de la Guadeloupe. Oui, l'idée, c'est qu'en gros, on aura euh, bien évidemment des stands avec l'occasion de faire de bonnes affaires, mais profiter également de rendez-vous, de spectacles, d'animations tout au long de ces, ces journées de Guadeloupe Expo. Ben c'est tout à fait ça, puisque euh, par rapport à ce thème, il y aura tous les jours euh, des, des animations, que ce soit de la danse, que ce soit également des ateliers où les gens pourront apprendre à, à, à à, comment je pourrais dire, à manier des instruments, s'impliquer. Ouais. Ouais. Euh, com comment ça se fait Parce qu'il y a beaucoup de tissus, donc il y a une méthodologie <rire> pour, pour ça. Euh, de, des, des ateliers de de décoration des mains avec du henné, je suppose. Euh, il y aura aussi des danses Bollywood. Oui. Et il y aura également de la restauration indienne qui sera proposée sur le patio du, du Palais des Sports. Donc, euh, donc beaucoup, beaucoup de choses qui feront qu'on pourra apprécier cette culture indienne qui fait, je le répète, partie intégrante de la Guadeloupe. On a le sentiment que la date n'est pas choisie de façon innocente, entre guillemets, alors que dans l'actualité, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle beaucoup d'inflation. C'est un rendez-vous comme celui-là qui doit permettre aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes de, de faire de bonnes affaires en dehors des, des périodes dites de, de, de soldes marchandes existantes ben, le principe d'un salon ou d'une foire, ben, voilà, on est dans un salon, c'est que nos exposants puissent faire des propositions de, de vente et de tarifs qui sont inférieurs à ce qui se fait tout au long de l'année, en dehors des périodes officielles de sol. Donc, c'est vrai que nous incitons nos exposants à profiter de la foire pour faire du salon, pour faire des tarifs spéciaux salon. Oui, pour illustrer justement le fait que tout un chacun pourra retrouver tout ce dont il a besoin, il y a également, on va dire, des, des sous-thématiques le bien-vivre, l'artisanat et, euh, et la maison. Et la maison. Oui. Exactement. Donc, ça, ce sont nos premiers thèmes qui évolueront dans le futur. Alors, en tout cas, c'est ce que nous espérons, puisque nous agrandirons le, le, le salon l'année prochaine. On prendra l'étage également du Palais des Sports pour pouvoir faire d'autres thématiques qui viendront. En, en supplément de ce qui se fait là. Donc pour cette année, ce sera la maison, le bien vivre et l'artisanat. Puisque nous avons quand même remarqué qu'il n'y a pas de la présence de, de, de, de, du monde artisanal dans les salons de Guadeloupe. Or, nous, nous pensons que de mettre en avant cette qualité de, de travail et nos artisans, que ce soit guadeloupéens et Martinique, puisque là on l'a toujours fait, euh, permet, de, bah permet de, de de mettre en avant cette vitrine oui, oui. De, de bien faire euh, qui existe en Guadeloupe. Une façon de dire que l'artisan n'est pas cantonné aux seules petites foires et salons dédiés à l'artisanat. Il peut se retrouver dans ce type de rendez-vous. Le savoir-faire guadeloupéen, euh, on l'a dit, euh, le savoir-faire euh, tout court. Euh, mais c'est quand on parlait, si on doit décliner, par exemple, sur la maison, ça va aller justement de l'artisan qui travaille pour la maison. Ça peut aller, euh, je sais pas de la décoration jusqu'à la cuisine jusqu'à enfin voilà tout un, tout un panel d'exposants. De, ben, si, si on raisonne en termes marketing, oui. euh, le terme générique maison est important enfin, et est très générique puisque mmh. ensuite il y a la segmentation. Donc dans la maison, ben, il y a un architecte, il y a un notaire, il y a il y a un, un, le plâtrier peintre, il y a le maçon, il y a l'électricien, il y a la couverture pour le toit, il y a les assurances avec la décennale par exemple, ce qu'il faut l'apprendre, ce qu'il ne faut pas l'apprendre, il y a du conseil, il y a la décoration, il y a le jardinier, il y a le pisciniste ou il y a celui qui fait... L'espace, vraiment, c'est... Ouais, c'est très là. C'est très, très, très, très, très ouvert. Et puis, il y a l'intérieur de la maison, également. Il y a la décoration, ouais. il y a, il y a oui. le carrelage, il y a la cuisine... Et il y a tout, donc c'est une ouverture sur, sur le monde ce qu'on appelle la segmentation en marketing qui est extrêmement importante oui, on, on le retrouve également dans la thématique liée au bien vivre, ça c'est aussi une façon de répondre à, à des besoins d'actualité, des besoins très contemporains où de nombreuses personnes cherchent ben justement à, à être mieux dans sa peau être dans le bien-être aussi bien santé mais le bien-être de Alors, tous si les jours. Fait, si on fait le rapprochement avec notre thème et notamment dans le bien-vivre il y a par exemple et surtout dans le monde de fou que post-Covid que, post, post -COVID, que ouais. nous sommes en train de vivre, il y a le yoga. Oui. Le yoga est une discipline eh ben, qui permet de prendre du recul et de, et de souffler un petit peu. et de et qui C'est un peu de, de l'anti-stress et ça permet de, de passer des épreuves qui peuvent être assez douloureuses de façon euh, totalement euh, euh, soft. Oui. Et puis j'ai envie de dire pour le, le, le monde de l'entreprise en Guadeloupe que ce type de rendez-vous arrive, vous le disiez, à point nommé après ces deux années de Covid qui ont été difficiles hein, pour, pour le commerce d'une manière générale. Les choses semblent un petit peu repartir. Ce sont des rendez-vous comme cela qui boostent aussi euh, l'économie locale. Bah, C'est fait pour ça. Hein. L'avantage de participer à un salon, euh, contrairement à des opérations de marketing euh, si, qui, si, qui sont gérées... Euh, via, via des, de l'affichage 4x3 par, par exemple, ce qu'on appelle le, le, le 12 mètres carrés oui. en fait vous faites un affichage cette semaine vous aurez une, une conséquence la semaine d'après oui. c'est oui. des opérations qui durent sur 15 jours mais par contre 3 semaines après c'est oublié, mm -hmm. alors que participer à un salon, il y a un investissement évidemment, mais qui est moins cher qu'une campagne oui. qu'une campagne de 100 faces en 4x3 par, par exemple, je connais bien les prix, et vous avez des contacts clients, ce qu'on appelle des prospects, vous avez des gens qui passent, vous avez des gens qui traitent des, avec qui vous traitez des affaires immédiatement, mais vous avez aussi, tout le long, pendant trois mois, le, la possibilité de, de traiter d'autres affaires, et c'est ça l'avantage d'un salon, c'est que, que d'abord vous êtes capable de mesurer l'impact immédiat, mais l'impact sur, sur deux, trois, voire quatre mois. Oui. Et Guadeloupe Expo a vocation à s'inscrire dans la durée, de devenir un rendez-vous annuel ici en Guadeloupe. C'est notre volonté en tout cas. Oui. Et euh, quand on parle de, de, de, de ce type de, de rendez-vous, on a vu que la foire de Dilon par exemple, en Martinique, elle a, elle a évolué dans le temps, elle, a, elle, elle répond finalement aux besoins. Ce type de salon également euh, euh, rentre chaque fois dans son temps euh, face aux besoins des consommateurs, mais également des, des exposants exactement et puis nous l'avons placé au mois de mai puisque au mois de mai il y a, il y a, il y a un creux euh, traditionnellement donc là on sera présent pour le, le week-end de l'ascension ce qui permettra aux gens de pouvoir venir euh, sans, sans aucun problème euh, en sachant qu'ils sont qu'ils sont en congé alors on rappelle quand même les dates hein, de ce rendez-vous du 17 au 21 mai 2023 au Palais des sports du gosier alors une petite précision souvent euh, ce sont les, les téléspectateurs qui, qui le demandent l'entrée du salon elle est ouverte à tous elle est ouverte à tous, elle est, elle est payante, elle est à 6 euros, elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, c'est-à-dire si, à partir de 12 ans c'est payant, mais également pour les gens en situation d'handicap moteur, ça veut dire qu'une personne qui est, oui, bien sûr. Qui est dans une, mmh. malheureusement dans une 16 roulante a l'entrée gratuite, ainsi que son accompagnateur. Jean-Pierre Gallis, si on devait dire un dernier mot pour convaincre euh, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes à être à ce rendez-vous du Palais des Sports du gosier Guadeloupe Expo du 17 au 21 mai ce serait lequel Venez et vous verrez la différence. C'est noté en tout cas, vous l'avez noté, donc Guadeloupe Expo, ce salon qui ouvre ses portes le 17 mai prochain au Palais des Sports du Gosier jusqu'au 21, l'occasion, on vous l'a dit, de faire de très très bonnes affaires. Merci de nous avoir suivis. Un prochain rendez-vous à venir sur nos antennes, mais restez avec nous, branchés sur ETV. Bonne soirée. It's good Yes, ben ben c'est top.